Annyeong. je pense que ça vaut même pas la peine d'essayer de faire un minimum de suspense, hein, voilà on va même pas essayer, c'est un haul Style. je vais principalement te montrer des produits soins K-beauty pour tous les types de peau, donc si tu veux voir la suite et eh bien reste avec moi. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura, mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais ça t'intéresse, et eh bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. Ok donc on va pas passer par quatre chemins, on commence direct par des produits que j'ai reçus directement de la part de yes Style. ils m'ont envoyé un tout petit colis donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans et je vais commencer par le truc qui m'a le plus étonnée franchement je me suis dit purée en fait c'est trop beau donc déjà je sais pas ce qu'il leur a pris mais ils m'envoyaient genre que des toniques ou des eaux qui ont des bénéfices je sais pas c'est peut-être leur délire du moment mais celle-ci elle vient de aromatica j'ai déjà eu un shampoing de cette marque là c'était une catastrophe, mais je pense que celui-ci j'ai un peu moins de risque que ça c'est une catastrophe, et bon alors là tu le vois pas, mais en fait le carton est très très épais, et puis donc quand tu l'ouvres, sur la bouteille monstre belle, elle est comme ça, comme une petite bouteille de lait en fait, et c'est en verre, et ça donne tellement bien, c'est rose, et en l'occurrence c'est à la rose, donc euh... et le but de ce tonic là c'est de rendre ta peau un peu plus lumineuse, et quand elle est vraiment fatiguée c'est censé l'aider, mais rien que pour l'emballage, pire lourd en plus, j'ai jamais vu autant d'efforts mis dans un Tonique. Ouais, là comme ça, en fait, t'as l'impression que c'est un peu à l'intérieur, comme si c'était un milkshake à la fraise. Mais j'étais vraiment pire impressionnée par ce packaging-là. là, là j'ai une eau pour la peau. Donc pour moi, une eau pour la peau, c'est un tonique de Wish Trend. Et puis, ben là, pareil, c'est assez liquide. Et lui, son bénéfice, c'est qu'il a des propriétés exfoliantes. C'est-à-dire, alors, c'est pas genre comme un gommage, c'est un exfoliant chimique. Qu'est-ce que ça permet de faire De 1, d'enlever tout ce qui est des peaux mortes, et surtout d'aller à l'intérieur de tes pores pour sortir tout ce qui est cracra dedans. Donc ça, c'est vraiment bien si tu as des problèmes d'acné ou des problèmes avec des pores qui sont bouchés par quelque chose et le dernier qu'il y avait dans le packaging qui m'a été envoyé par YesStyle, c'est donc de Make Prem, c'est un mist, donc un spray, donc quand je t'ai dit qu'ils étaient vraiment à fond dans leur petite eau machin là c'est vraiment vrai et alors c'est très bien les sprays parce que en plus quand il y a l'été qui arrive est-ce que je trouve hyper marrant alors normalement tu dois l'agiter mais en fait quand il est normal tu as vraiment juste un truc un peu vert qui reste et j'ai trouvé ça marrant et c'est pour avoir un peu une peau douille ou glowy. Je sais aussi que Make c'est une marque qui est relativement populaire en Corée mais que je n'ai jamais testé avant. Après tester avec un spray c'est peut-être pas le meilleur produit mais on verra ce que ça donne. Ensuite on passe à d'autres Produits. ces produits là ils m'ont été envoyés en fait par mon ancienne colloque lorsqu'elle était en Corée donc ce sont des produits coréens ils sont de toute façon disponibles sur YesStyle mais je trouvais que c'était cool de te les montrer aussi en vidéo et d'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like donc du côté des soins elle m'a vraiment amené des choses qui viennent toutes de Dr Jart sauf erreur en tout cas en suisse cette marque là est disponible dans les grandes surfaces mais elle est tout autant disponible sur YesStyle donc déjà j'ai deux crèmes solaires moi de toute façon les crèmes solaires je les vide, comme pas possible donc voilà il y en a une qui est calming, à mon avis elle est à la centella azetica parce qu'elle s'appelle Pair et en général quand il y a le mot cica c'est la centella azetica, il n'y a pas les ingrédients qui sont écrits derrière et ça c'est très chiant donc protection solaire apaisante et la deuxième c'est une crème solaire pour les peaux sensibles, pareil c'est la sensitive sun protector et j'aime bien parce que c'est contrôle A donc si tu connais un peu genre les... les raccourcis sur des programmes, ben ça peut te faire penser à des trucs, et les shops en Corée de Dr Jart, ils sont hyper beaux, sont... c'est genre toute une expérience à l'intérieur, c'est le genre de truc où t'as pas l'impression que tu rentres juste dans un magasin, tu fais vraiment genre comme si c'était un musée, ça vend du rêve clairement, ça c'est sûr. Et sinon Dr Jart, toujours, elle m'a ramené en fait une panoplie de masques que j'ai aussi partagé avec ma soeur, du coup j'ai la moitié, donc un des masques vient de la même gamme que la crème solaire de juste avant, donc c'est Sikaper et c'est un masque apaisant. Et puis sinon j'ai un tas de masques qui sont des peeling, ils sont en deux étapes, tu as toujours une première où tu dois appliquer un produit qui fait un peu comme si tu perdais plein de morceaux de peau, alors c'est pas vraiment ta peau, c'est plutôt une réaction avec le produit, mais ça te donne l'impression que ta peau est en train de se décomposer, c'est pas tout à fait ça, mais bref on va pas rentrer dans les détails, et puis ensuite tu as un second masque qui apparemment mousse et qui picote un peu, alors rien que le fait qu'il picote, des fois je me dis est-ce que c'est vraiment une bonne idée Normalement les masques tu les laisses 15-20 minutes, là tu les laisses 3 à 5 minutes, donc on verra si je finis genre rouge ou quoi, mais c'est vraiment hyper bien pour purifier. Ta peau, mais on verra, je me demande ce que ça va donner et je me demande si ma peau va finir rouge tomate ou pas. Et puis si jamais il est style, si tu veux des coupons, j'ai une vidéo annuaire où je regroupe vraiment tous les codes promo, tous les derniers codes promo que je peux trouver. Je te la mettrai dans la barre d'infos, ça peut toujours être utile pour faire des petites économies si t'as prévu de passer comment Et finalement on termine par la partie make-up. En fait mon ancienne colloque m'avait demandé qu'est-ce qu'elle devrait me ramener de Corée et finalement j'avais pas Trop d'idées parce que ben sur Estelle il y a un énorme choix au final, il y a quand même plein de choses qui sont vraiment à proximité on peut dire ça comme ça donc je savais pas et je me suis dit mais finalement en fait je voudrais des trucs avec des chats, <rire> de toute façon j'aime bien les chats et j'adore ça donc ça peut que me plaire s'il y a des chats et si ça pouvait être des cosmétiques ça serait cool et puis je savais pas exactement quoi et je sais que ben, Tony Molly, justement ils ont tout plein de gammes avec des chats. Enfin j'ai je crois deux, trois autres rouges à lèvres. Aussi ils sont pirieux d'ailleurs ces rouges à lèvres là mais c'est vraiment en forme de, de chat, Et puis là elle m'a ramené quelques produits de la d'une gamme qui est Blink Cat. Toujours de Tony Moly, et ils sont Pire, pire cute. Alors l'avantage c'est qu'ils sont vraiment sur le packaging, les petits chats. Et ça c'est vraiment, c'est vraiment trop cool. C'est trop chou. Mais certains produits, tu sais, ils ont dans le raisin, par exemple du rouge à lèvres. Il y a le là, Ce qui fait que quand tu utilises le rouge à lèvres, tu n'as plus de chat, tu massacres en fait. C'est. Euh... Ah, Polenjo, voilà, c'est cette marque-là qui fait ce genre de truc, Genre en fait ils ont pas de cœur ces gens, ils veulent que tu massacres le chat quoi. J'ai deux jelly tint, Le premier c'est celui que donc le rose qui est là, est celui que je porte sur les lèvres et finalement je le trouve, je sais pas trop si j'ai aimé ou pas, mais je l'aime bien. Il, est, il donne bien, il est, il est cool. Ce que j'aime encore plus donc c'est des tints. Donc c'est une texture vraiment fluide qui vient justement teindre ta lèvre. Et puis généralement, enfin, il y a quand même pas mal de tints chez moi. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils ne prennent pas, la couleur ne prend pas sur l'ensemble des lèvres, c'est très chiant parce que du coup j'en ai en bas et juste sur la pointe du haut là, ça a l'air vraiment con et débile mais celui-ci bah, comme tu peux le voir ça fait un rendu assez homogène et puis le deuxième, le second, donc il est rouge il tire plus vers le rose violet que le rouge j'ai envie de dire mais il est très joli quand même mais je l'aime bien et puis bah, c'est moyen déjà dessus et finalement celui qui est probablement mon préféré, deux préférés de tous, c'est celui-ci donc Blinkat, toujours la même gamme et c'est un liquid eyeliner, il a des, des paillettes, en général ce que je fais parce que c'est pas il est pas genre Très pigmenté dans le sens où tu peux te faire un eyeliner genre doré. C'est vraiment des paillettes dans une solution liquide. Et puis ce que j'adore faire, c'est le mettre sous en ratil inférieur. Je trouve ça pire joli parce que j'aime bien les paillettes et il n'y a jamais assez de paillettes. Et en fait, c'est comme ça que j'utilise et je trouve ça donne tellement bien. En plus, c'est facile à appliquer. Alors, perso, je préfère appliquer encore avec un autre pinceau, mais voilà, ça, c'est en détail. Je te le recommande, il est vraiment bien. J'en ai un autre comme ça aussi. Il fait à peu près le même effet, mais plutôt avec des paillettes qui sont plus argentées. Si jamais, je pense que c'est une bonne alternative. En tout cas, je l'adore. Et puis le packaging, il est pire cute. Et puis j'arrive à la fin de mon Holly yes style. Si jamais tu veux continuer ton marathon, il y a une playlist qui a que des Holly yes style. Donc je pense que tu vas vraiment pouvoir te satisfaire avec ça. Et puis sinon tu peux aller regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut